Bienvenue dans le cours sur les catacombes de Karazhan. Karazhan est tout simplement l'endroit, la tour dans laquelle réside Medivh, le magicien responsable de l'invasion de la Horde des Orques sur Azeroth. Medivh est avant tout un magicien qui a pour responsabilité de protéger le monde, le royaume d'Azeroth, mais aussi le monde. Cependant, c'est un personnage immensément complexe avec une double personnalité. Il est d'un côté le protecteur, comme on vient de le dire, et la tour est à l'image de son rôle de protection. Mais il est également l'hôte du seigneur de tous les démons, le puissant Sargeras. Et Karazhan, la tour magique dans laquelle réside Medivh. Et représente bien cela avec justement les célèbres catacombes de Karazhan. Je dis célèbres mais au final elles ne sont pas présentes dans World of Warcraft donc beaucoup de joueurs l'ignorent. Mais en fait la tour est construite de manière symétrique. Une tour qui représente le protecteur et les catacombes qui représentent justement le côté trouble, le côté caché, le côté infernal de Medivh.